Bonjour. Alors, euh, on a commencé à, à regarder la création de, de code Java à partir de diagrammes UML. Donc, on a conçu notre euh, classe Koala. Cette classe Koala, euh, donc quand on génère notre code, on, donc on, voilà, notre Koala elle est définie avec un prénom. Construire euh, avec ce prénom et après, il, peut, euh, il sait se présenter. Maintenant qu'on a généré euh, ce code-là, on va regarder. Euh, euh, non, pas le côté conception de cette classe, mais le côté utilisation. Donc on va créer une seconde classe qui va euh, nous permettre euh, donc de raconter une histoire. Donc ça va être le point d'entrée de notre code. Hein. Donc on va rajouter l'opération main, la méthode hein. main. Alors, notre main, donc, ça va être euh, statique. Euh, le type, ça va être void et on va nommer euh, comme d'habitude là le pour l'entrée on va l'appeler arg et c'est un tableau de, de string donc on va faire ok si on veut on peut le rajouter au diagramme de classe globale hein. on attrape la classe on la fait glisser voilà et euh, donc pour le bah pour le code tout se passe euh, comme jusqu'à présent hein. soit on fait euh, edit java body soit edit euh, et quand on fait edit on va dans l'onglet Java et on accède au code alors là notre code il va être simple hein. on va créer un koala on va l'appeler Bobby donc on a notre koala et une variable B comme Bobby new koala de Bobby qu'est ce qu'il va faire Bobby on va pas faire grand chose Bobby il va se présenter donc il va se présenter Voilà, Il se présente. CTRL S, on sauve le code. On peut fermer. Et ici, au niveau de la boîte de dialogue, on va de... Donc le, le code est associé à la méthode main. Alors maintenant, pour générer le code, il va falloir qu'on crée un, un artefact. Donc de la même manière euh, qu'on avait fait avec euh, la classe Koala, Donc, on va, on va l'appeler Histoire. Alors. On va l'éditer. On va dire que c'est un source. La classe associée, voilà. il n'y a que la classe histoire qui n'est pas encore associée, donc on le passe de l'autre côté. On valide. Voilà. Je fais un double clic dessus pour le rééditer. Donc au niveau du Java, on va dire qu'on va récupérer donc euh, default definition, donc pour euh, générer le code. Arrivé à ce stade, normalement tout devrait bien se passer. Donc on va générer le, le code on génère le code donc seul le code de histoire est généré hein, puisque le, le code de koala de la classe koala avait déjà été généré euh, plus tôt arrivé euh, donc à ce stade on va ouvrir un, un interpréteur de commande voilà je le redimensionne on va aller se placer dans le dossier cdmo voilà, notre code, il est dans le dossier code, on va se faire un petit dire. On a notre histoire, donc on va compiler tout ça, j'avac, donc de l'histoire et du koala. Ok, donc là, on constate qu'on a une erreur dans le code de, de koala, donc là, j'ai oublié de mettre println, donc euh, il va falloir que je modifie mon code. Alors pour modifier euh, mon code, euh, le plus simple c'est de. Alors il faudra que j'ai faire cette modification directement dans le... la méthode euh, qui est associée. Donc, voilà à la, la classe se présenter. Donc je fais print J'enregistre, Je referme. sur ferme. Alors là, vous voyez, c'est comme c'est le code qui est généré, bah, je ne vois pas de changement à ce, ce niveau-là. Je valide. Je régénère le, le code. Donc là, vous voyez, le code d'histoire n'est pas régénéré puisqu'il n'a pas changé. Donc seul le, co le code de Koala a changé. Si je reviens au niveau de mon éditeur, euh, euh, Notepad Plus Plus, vous voyez, il me signale qu'il y a eu un changement dans le code. Euh, c'est normal, hein, BoEML a régénéré ce code. Donc. Euh, le fichier a été modifié. Voulez-vous le recharger Donc je vais dire oui, et donc je vais voir apparaître euh, ma modification. Alors maintenant, ce qu'on va quand même vérifier, c'est on va recompiler tout ça, en espérant que cette fois-ci j'ai parfait une autre erreur. Donc on recompile tout ça. Tout va bien. Donc on va on va regarder ce que nous donne notre histoire. Bonjour, je suis Bobby. Donc super, tout se passe bien. Alors, euh, donc pour bien insister hein, sur le fait que on va pas aller euh, modifier directement le code qui est euh, ici. On, on repasse bien par, euh, par beau UML. Hein. On, on, va faire, euh, on va modifier encore notre histoire. On va dire que Bobby y rencontre quelqu'un d'autre. Il rencontre euh, une copine. On va dire que c'est Tara, cette copine, donc un koala qui s'appelle Tara, plutôt une koala, je ne sais pas si on dit ça comme ça, et donc Tara euh, va se présenter, voilà, donc on crée Bobby, on crée Tara, et euh, les deux koalas euh, se présentent. Donc, je sauvegarde, je ferme, donc je valide au niveau de mon projet beau email, et arrivé à ce moment là je régénère mon code Java le code du koala a pas changé donc il y a juste le code de la classe histoire qui a changé il est régénéré on peut fermer on constate ça euh, voilà au niveau de l'éditeur hein. on a bien récupéré le, le nouveau code et donc on va aller dans l'éditeur pour recompiler notre histoire voilà et on va aller la rejouer et on a bien bonjour je suis Bobby et bonjour je suis stara donc voilà donc notre histoire commence très bien tout va bien avant de finir on n'oublie pas de sauvegarder le projet bouml comme ça tout est tout est bien au chaud comme il faut et bah, sur ce je vous remercie pour votre attention et vous dire à bientôt au revoir